Et par rapport à, donc, à la citoyenneté, par contre, c'est bien parce qu'on peut échanger euh, nos idées, on a, pu, euh, on, a, on a eu le droit de, de vote, euh. bon, on est peut plus considéré comme des citoyens. Euh, on ne vous voit pas assez. Mmh. Moi, je suis toute la journée dans ma ville, euh, par euh, toutes les rues, euh, du moins les, les mieux accessibles. Euh, mmh. On ne voit pas assez de personnes handicapées et ça me dérange beaucoup. On peut mettre au moins met 10 minutes à monter une nichoir. Si tu vois ce que 10 Pour faire un nichoir. 10 ouais. minutes. Ouais. Ah oh. et parce que si on veut se faire entendre et que les choses bougent, il faudrait qu'on monte à Paris, dans le président de la République. Le, le GEM, en fait, m'a redonné goût à la vie et l'envie de me lever le matin. Nous faisons plein d'activités au GEM. Et par exemple, nous allons aller à VIC, nous allons témoigner de notre parcours de vie. Je suis très content que toutes ces personnes, ça fait vraiment chaud que...